La formation libre et naturelle de Caroline m'a grandement ouvert les yeux. Caroline a le don de bien expliquer les choses, de te guider tout au long de la formation à devenir autonome. Et tout ça à ton rythme. Je vous conseille à tous de suivre sa formation très complète. Euh, on apprend des choses dont on ne pensait pas du tout être capable. Et une chose est sûre, c'est très très addictif de faire ses propres produits. L'internet... Elle remplit des recettes beaucoup trop compliquées, je trouve. Et Caroline nous aide à faire de bons choix et à composer les produits sans passer des heures à comprendre la liste des ingrédients. Et en plus, on fait des économies euh, parce qu'elle nous apprend qu'on n'a pas forcément besoin des huiles végétales ou des huiles essentielles qui sont coûteux ou qui viennent en plus de, de très très loin pour créer les produits de qualité. Euh, la formation est faite pour tous les niveaux aussi euh, c'est vraiment sans jugement, sans culpabilité merci Caroline de m'avoir donné tous ces éléments à devenir autonome